Bien, nous voici pour notre seconde séance de SketchUp. Euh, vous avez normalement téléchargé et ouvert le fichier qui s'appelle terrain.skp. Dans ce fichier, nous retrouvons le terrain sur lequel nous avons travaillé euh, sur feuille, avec au nord la route, au sud la rivière, de chaque côté du terrain les voisins qui sont séparés par une haie de 1 mètre de large. Je vous ai ajouté sur le terrain un quadrillage, un quadrillage avec un carreau qui correspond à 1 mètre, c'est-à-dire le même quadrillage que sur la feuille de votre plan, et délimité en vert la partie constructible. Donc il est illégal de construire en dehors de la zone verte. Je vous ai ajouté trois petites choses sur le terrain pour vous embêter un petit peu. On a un arbre et deux rochers, évidemment on ne les supprime pas. Ils sont là euh, exprès pour compliquer un petit peu le travail. Alors la première chose à faire, ça va être de tracer au sol le rectangle qui va correspondre au rez-de-chaussée. Moi dans l'exemple, je vais partir d'une maison qui... À une base carrée de 10 mètres sur 10 mètres et un étage qui fera 6 mètres sur 10 mètres pour pouvoir voir un petit peu tous les cas de figure. Donc, première chose, on va adapter la vue histoire de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Mm -hmm. Voilà, ça, ça paraît pas mal. Ensuite, l'outil rectangle, avant de commencer à tracer, on va essayer de s'éloigner un petit peu de l'arbre et des rochers. On va partir de peut-être. Ici et je vais compter là, 10 sur 10. Si on part bien d'une extrémité, d'une un, intersection à une autre, on a un nombre qui va tomber pile. On peut vérifier en bas à droite de l'écran qu'on a bien 10 mètres sur 10 mètres. Voilà, ça, ça me paraît pas mal. Ensuite, on va prendre notre outil pousser tirer on vient prendre le rectangle tracé et on vient tirer dessus alors la première chose très importante on voit dans le coin en bas à droite distance qui s'affiche pour nous un étage ça fera 3 mètres si on veut essayer de le faire comme ça en tombant pile sur 3 mètres c'est quasiment impossible ou alors ça va nous prendre un temps euh, qui sera euh, ingérable donc on va utiliser la méthode la meilleure Simplement, au clavier, je viens marquer 3 et j'appuie sur Entrée. Et ça me fait quelque chose qui fait exactement 3 mètres de haut. Voilà, donc là, j'ai mon rez-de-chaussée. Ensuite, j'ai besoin de tracer un trait de construction pour repérer l'endroit où va venir mon étage. Un trait de construction, ça se fait avec l'outil Mètre. Je vais venir partir d'une ligne sur le côté. Je clique. Là, je veux calculer, par exemple, 4 mètres pour pouvoir en laisser 6 pour mon, pour mon étage. Donc là, je ne m'embête pas au clavier 4, entrée, et je viens tracer ma ligne à 4 mètres. Alors évidemment, là, je fais un exemple, votre maison n'est pas forcément faite pareil. Donc à vous d'adapter en fonction de vos dimensions. Je viens tracer un trait, et je viens faire pousser, tirer, et là, je remets 3 mètres. Pour faire mon étage. Et là, j'ai le volume de ma maison. Voilà. Ça, c'est la première étape. Seconde étape, il va falloir que je fasse un quadrillage sur mes murs pour pouvoir repérer l'emplacement des portes et des fenêtres. Donc, on va reprendre l'outil mètre. Et là, il va falloir être assez méthodique. L'outil mètre, c'est très simple. Ça permet de tracer des traits de construction, les traits qu'on voit en pointillés. On part toujours d'un trait. Avec un petit carré rouge quand on déplace le curseur. Jamais d'une croix. Un petit carré rouge. Je clique, je monte dans la bonne direction. Et là, un entrée. Je fais un trait à 1 mètre. Je clique, je monte. 2 entrées. Je fais un trait à 2 mètres. Je vais faire le trait de 3 mètres. De 4 mètres. Et de 5 mètres. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. On part toujours d'un petit point rouge. Un trait à 1 mètre, un trait à 2 mètres, etc. Voilà. On va mettre quelques-uns pour pouvoir passer à la suite. Donc là, on va arriver jusqu'à 5. Je vais m'arrêter là. Il va falloir pour vous quadriller tous les murs verticaux on n'a pas normalement à quadriller ni la terrasse si on a une zone qui peut servir de terrasse, ni le toit uniquement les quatre murs verticaux il va en avoir cinq ici par exemple on aurait à quadriller cette partie là et cette partie là Voilà. quand vous aurez fait tout votre quadrillage vous allez prendre l'outil rectangle il va falloir venir tracer des rectangles pour délimiter l'emplacement des portes, des portes-fenêtres et des fenêtres. Une porte, c'est 1 mètre de large, 2 mètres de haut. Donc vous faites votre rectangle pour qu'il se voit mieux, vous prenez le pot de peinture, vous prenez une couleur n'importe laquelle ça n'a pas d'importance, c'est temporaire jusqu'à la séance prochaine et vous venez repérer l'emplacement. Si on a une porte-fenêtre, eh bien c'est comme une porte mais simplement ça fait 2 mètres de large comme cela. Les fenêtres, elles, vont se trouver entre le trait de 1 mètre et le trait de 2 m, avec un, 2 ou 3 carreaux de large. Donc pareil, vous venez repérer, je ne sais plus quelle était la couleur, vous venez repérer vos fenêtres. Pour l'étage, vous faites bien attention euh, de pas évidemment tracer de porte-fenêtre qui donne sur le vide. Et normalement, vous avez vos fenêtres qui sont entre le trait de 1 mètre et le trait de 2 mètres en partant du haut, c'est-à-dire à ce niveau-là. Ce n'est pas le même rose, ce pas grave. Voilà, donc normalement, pour aujourd'hui, on trace le volume du rez-de-chaussée, le volume de l'étage, en faisant bien attention que ce soit les bonnes dimensions. Normalement, en vous aidant des quadrillages déjà faits au sol, ça doit être relativement simple. On vient quadriller toutes les faces de la maison et repérer toutes les portes et les fenêtres. Ce travail-là doit être fini pour la fin de la séance. Voilà, bon travail à tous.